Dans le programme en, en Israël d'entrepreneuriat, on allait visiter une industrie, mais une industrie gérée uniquement que par des sexagénaires, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 60 ans. 60 ans, 70 ans, 75 ans et tout ça. Que des vieux Il n'y a pas de jeunes là-bas. Et on me dit qu'en Israël, ils n'ont pas de retraite. J'ai dit, quoi C'est-à-dire, non comme pour nous, à l'époque, hein, au moment où je faisais la formation, la retraite en Côte d'Ivoire était de 55 ans. Est-ce que vous voyez Comment c'est choqué C'est à 55 ans, on dit tu ne travailles plus. Mais je comprends quand nos retraités mais... meurent. Et là, j'ai vu que c'était basé sur une parole de la Bible, mais à laquelle j'avais jamais fait attention. En tout cas, à la suite. Toujours dans le livre de Genèse, tu gagneras ton pain à la sueur de ton fond. Il y a une petite phrase qui complète. On dit jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Ça veut dire que travailler pour manger, là, tu dois faire ça jusqu'à ta mort. Si j'ai bien compris le verset. Donc c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas le système de retraite. On adapte ton travail en fonction de ta force, puisque ta force diminue. Donc dans l'usine là, les vieux là, ils travaillaient seulement que le matin. Voilà, et le matin même, ils travaillent peut-être de 9h30 et puis ils finissent à 13h45, 14h. C'est fini, ils rentrent à la maison, 5h de temps. Les vieilles là, c'était une usine dans, de, de, de, de fabrication d'emballage de carton. Les, les emballages en carton, c'était une usine d'emballage. De... Mais géré uniquement, que par des vieux, que par des gens de plus de 60 ans. Et quand j'ai changé avec un des instructeurs et tout ça, il disait que eux ils ont un système, ça fait que leur système de retraite n'est pas déficitaire. Parce que tout le monde continue de travailler et de contribuer à l'économie. Mais tu imagines quelqu'un à partir de 55 ans il travaille plus. Donc, c'est tous ceux qui sont plus jeunes qui doivent euh, euh, le nourrir, alors qu'il a encore la force de travailler. Tu vois, Donc ça, c'est un système à revoir, mais je comprends pourquoi finalement, petit à petit, à cause des, des déficits de toutes les caisses de retraite européennes et puis le système modèle, on est maintenant obligé, dans la honte là, au lieu d'assumer qu'on a fait une faute, hein, dans la honte, on est en train de repousser l'âge de la retraite. Je vois aujourd'hui, on est en 2022, il y a le débat en France sur l'âge de la retraite. Les gens disent qu'ils ne veulent plus bosser au-delà de 60 ans. Emmanuel Macron veut pousser à 60 ans, donc ça c'est débat à 65 ans à ces débats, voilà. Parce qu'en fait, les caisses de retraite, les gens sont rendus compte que les caisses de retraite sont déficitaires. Il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses de retraite pour payer ceux qui sont retraités parce qu'en fait, les gens prennent la retraite tôt, tôt. Et si moi, je me réfère à ce principe-là que Dieu a établi, c'est que il faut travailler tant que tu as de la force. On n'a pas dit qu'il faut arrêter. Et ce principe, même, il est africain. Je ne sais pas pourquoi on a, on a détourné. Nous, nos grands-pères, en tout cas, moi, dans mon souvenir, les grands-pères continuaient d'aller au champ jusqu'à la fin de leur vie jusqu'à ce que le gars soit invalide Jusqu'aujourd'hui là quand tu vas dans les villages là, les gars n'ont pas de retraite la grand-mère a son petit champ en tout cas jusqu'à 70 ans bien sûr ils vont avec de l'aide de leurs enfants plus jeunes pour défricher parce qu'ils ne peuvent plus tenir la machette mais ils vont au champ ils contrôlent les pièges voilà après les plus jeunes vont aller ramasser le gibier et tout ça, fumiguer les trous de rats pour trouver les rats palmistes, tout ce qui est agouti et tout ça mais c'est pas lui qui va courir après le gibier quoi mais quand même, il va au champ moi je viens d'un peuple lagunais la lagune c'est moins dur pour faire la pêche que dans les eaux océaniques la mer ça demande beaucoup plus de physique alors que dans les eaux douces, la pêche même c'est pour les vieux généralement même les gens même qui sont à la retraite même là quand ils veulent un truc, une activité calme ils vont pêcher dans les eaux douces là, il la canne à pêche L'eau est calme, ça ne demande pas une activité physique euh, importante. Donc, même ceux qui ne sont, qui sont pas agriculteurs, qui sont pêcheurs, dans les eaux douces, continuent à pêcher jusqu'à ce que la force euh, leur quitte. Quoi. Donc, c'est quand tu n'as plus de force, là, tu fais valoir des droits à la retraite. Mais c'est le médecin qui constate que tu es dans l'incapacité physique de travailler. Voilà. Tu ne peux plus bouger. Quoi. Comme on dit, là tu es vraiment un vieux gravataire. Tu n'as plus de dents, tu, tu vois plus clair, tu es aveugle. Tu marches en chaise roulante. Ta mobilité est quasiment réduite. Voilà, tu es un vieux grabataire. Là, d'accord, la société israélienne te prend en charge et puis maintenant, on te paye maintenant tes droits pour manger, quoi. Et quand je regarde dans nos traditions africaines, on ne connaît pas la retraite. On doit revenir à ce système-là. Il faut qu'on se mette dans la tête que le verset Genèse, chapitre 3, verset 19, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce qu'on te rétire de la terre. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il hein. faut, faut avoir ce principe-là en tête, quoi. Par rapport au chômage. Le <rire> Donc les gens ils tiennent compte aussi de ça. Ils disent, bon, si il y a tel nombre de personnes qui vont à la retraite, voilà, on va avoir tel nombre de places libres. quest vont que travailler. Si les gens vont continuer de travailler, comment les, gens, <rire> les plus petits qui arrivent là vont avoir du travail alors qu'on n'écrit pas d'entreprise Mais toi-même tu as donné la réponse à ta question. En fait, c'est la mauvaise conception du travail. Le travail là, c'est pas nous on le donne. Le travail là, il est déjà là. Travailler même c'est quoi Travailler même c'est aider son prochain. C'est ça travailler. Travailler là, c'est aider son prochain. C'est ça, ça travailler. Donc quand quelqu'un dit le chômage, c'est quelqu'un qui n'aide personne. Sinon travailler là, c'est aider son prochain. Avec tes compétences, tes capacités physiques et intellectuelles. Pousseur là, ce qu'on appelle au retour là. C'est travailler, mais qu'est-ce qu qu'il fait Abidjan ah, ici, c'est soulever les bagages lourds pour les gens. Voilà. Donc, quand on comprend le travail comme la notion d'aider le prochain, quelqu'un ne peut pas dire « je n'ai pas de travail ». C'est dans la conception de dire « on te donne du travail », c'est ça qui fait que le gars dit « je suis au chômage ». Sinon, un être humain normalement constitué ne peut pas dire « je n'ai pas de travail ». Quand il dis je n'ai pas de travail », ça veut dire que « je n'aide personne dans la vie ».« Je n'aide pas mon prochain »,« je ne veux rien faire », c'est ça il faut que les jeunes de maintenant, on ait une conception plus profonde, une conception vraie de ce qu'on appelle le travail. Voilà. Nous, au cabinet MP, nous, on ne recrute que les gens qui veulent travailler. Mais des gens qui veulent travailler, c'est des gens qui travaillaient avant. C'est des gens qui n'étaient pas chômeurs. Ce qu'on appelle chômeur, c'est celui qui fait un travail qui n'est pas renuméré. C'est comme ça que moi, j'appelle le chômeur. C'est-à-dire, c'est un travailleur, mais qui n'est pas payé pour son travail. C'est lui qui est le véritable chômeur. Mais celui qui ne fait rien, ce n'est pas un chômeur, c'est un pariçus. Voilà, excusez-moi du thème, mais c'est ça, celui qui ne fait rien de sa vie là. C'est un paresseux, ce n'est pas un chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un qui travaille mais qui n'est pas rénuméré pour son travail. Sinon, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de boulot. On a eu encore une fois ici le scandale des 1000 docteurs médecins qui étaient au chômage. Mais un médecin ne peut pas être au chômage, ce n'est pas possible. Avec la définition que je suis en train de donner du travail, un médecin ne peut pas être au chômage. Un médecin peut travailler et puis ne pas être rémunéré. Mais un médecin ne peut pas dire qu'il est au chômage. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de malades. Quand un médecin dit qu'il est au chômage, ça veut dire qu'il n'y a pas de malades. Sinon, tu peux te lever, aller dans les banlieues. Partout où il y a des malades, le médecin est appelé à prodiguer des, des soins. Et puis, les soins même là, c'est supplémentaire. Le premier travail d'un médecin, c'est de diagnostiquer ta maladie et de te faire une prescription. Les soins, c'est plus infirmiers et tout ça. Voilà, venir soigner les plaies, administrer les médicaments, ta piqûre et autres. Les médecins font ça en, à titre complémentaire parce que c'est dans leur formation. Un médecin s'est fait une piqûre, il a toute la formation d'infirmiers et tout ça. Donc, il peut te faire... Mais sinon, son premier truc, c'est de diagnostiquer ta maladie et puis de t'orienter vers le pharmacien pour dire, bon, voilà, il y a telle potion, telle mixture qui peut te guérir. Voilà le travail d'un médecin. Donc, un médecin ne peut pas dire qu'il est au chômage. Ça, c'est en Afrique son nom, on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, on voit des trucs comme ça. Un médecin ne peut pas être au chômage. Ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour tous les autres. Qu un gars qui est un avocat, un gars qui est un juriste, voilà, tu as fini UKO, tu as fini euh, l'université de droit. Donc, tu peux défendre quelqu'un. Il y a plein de gens au commissariat qui ne savent même pas comment t'orienter. Tu vas, tu approches, il y a quelqu'un qui vient d'être arrêté. Tu dis, moi, mon frère, voilà, je suis étudiant en droit, je peux te défendre. De quoi on t'accuse Bon, C'est vrai que la position d'avocat est réglementée. Il faut avoir le CAPA, le certificat d'aptitude dans la profession d'avocat. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ici, il peut être inscrit au barreau pour être avocat. Mais tu peux être agent d'affaires judiciaires. Agent d'affaires judiciaires, ça, c'est des juristes qui n'ont pas le CAPA, mais qui ont créé une petite structure. Aujourd'hui, avec 100 000 francs, tu crées ta petite structure. Même moins, avec 25 000 francs, tu crées une structure indépendante ou euh, agent des affaires judiciaires. Donc, il y a plein de gens à défendre. Tu vas dans les gendarmerie, dans les brigades, voilà. Parce que souvent il y a des gens, même, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas leurs droits quand on les emprisonne. Donc, ils ont juste besoin d'un conseil juridique à, à, à, à viser. Et ça, ils n'ont pas besoin d'un grand avocat, mais quelqu'un qui a fait des études de droit, il ne peut pas rester au chômage. Moi, j'ai un ami qui pas dit emprisonné, mais qui a payé des, des trucs parce que lui-même, il a voulu faire sortir son locataire de la maison, alors que c'est interdit. Ce n'est pas être à ta maison que le gars ne paye pas, que tu vas rentrer, faire sortir ses barrages. Dehors, on peut te condamner pour ça. Quand quelqu'un ne te paye pas ton loyer. Tu vas prendre une décision d'éviction, c'est chez le juge. Et puis, le juge, avec la décision, on donne ça à un huissier de, de justice qui va aller exécuter la décision en allant mettre la personne dehors. Mais si toi même, tu rentres là, dans ta propre maison hein, que tu as payé, tu as construit, mais tu as mis un locataire, tu rentres là. C'est une faute. Voilà. Le gars peut dire bon voilà, il a perdu des Objets, tu as volé 300 000, tu as volé ses bijoux, et puis tu as remboursé. Ça va te faire mal, d'ailleurs, il ne paie pas ton loyer, et puis tu as lui donner encore de l'argent. Voilà. Mais ça, ça arrive parce que la personne ne connaît pas forcément son droit. Mais un étudiant de droit peut valablement donner ce, ce type de conseil. Il a 4 ans d'études, 5 ans d'études pour ça. Il a un master. Voilà. Donc, la notion du chômage, c'est une notion moderne qui est dans une conception qui fait que l'État est provident, c'est l'État qui fournit tout. C'est les autres qui doivent me donner du travail. Non C'est toi-même qui te donne du travail et ça commence par ta maison, ça commence par tes proches. À chaque fois que tu aides quelqu'un, tu es en train de travailler. Souvent, tu as à la maison, il y a tes frères, et ton grand frère ou bien ton, ton père, il a besoin qu'on s'occupe de l'enfant. Tout ça là, ce sont des métiers. Ce n'est pas le travail de suivre ton petit frère. Ce n'est pas ce travail qu'on appelle nous ou bien fille de maison. C'est un travail. Donc, si toi, tu es grand frère, tu es l'aîné, que pour le moment, dans tes compétences là, tu n'as pas pu trouver, agir dans tes compétences professionnelles, mais que tu peux suivre ton petit frère là. Mais tu es en train de travailler, sauf que on ne te renumère pas. C'est là qu'on dit que tu es un chômeur. Mais dis que un gars qui ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il n'aide qu pas son prochain, pour moi, c'est un paresseux. Donc tout le monde doit pouvoir travailler. Donc j'ai été long, mais ça m'a permis, permis de développer cette histoire de dire non, euh, voilà, chômage. Ah, non, non, non. Il faut se mettre en tête que travailler pour manger, c'est du devoir de tout être humain. Il n'y a pas Dieu dedans. Voilà, Dieu il a déjà fini, fini de faire sa part. Il fait tomber la pluie, il, il, il envoie le soleil. Il a créé les poissons, il a créé les animaux, voilà. C'est à toi d'aller les, les attraper pour manger. Ce n'est pas Dieu qui a attrapé ta main pour venir t'aider à aller à attraper un abouti. Toi-même, tu pas réfléchi pour savoir comment tu as fait pour piéger le gars, pour, pour pouvoir croquer pour sa viande. Donc quand quelqu'un dit qu'il ne mange pas, c'est de sa propre responsabilité. Voilà, donc euh, les histoires des retraites là, il faut qu'on enlève ça de notre tête, qu'on va travailler. Et si dès maintenant, vous qui êtes jeunes, vous avez cette euh, mentalité là, la retraite ne va plus vous choquer. Mais on se rend compte même que tous les retraités là, ils tombent malades qu'ils arrêtent de travailler. Parce que c'est même pas naturel. Dès qu'ils arrêtent de travailler, ils arrêtent d'être en activité là. La plupart des retraités, meurt dans les cinq années qui suivent. C'est ceux qui n'ont pas pu se reconvertir rapidement pour trouver une activité. Là. Ils meurent. Parce que l'être humain, il est fait pour euh, remplir ses devoirs. Il est fait pour euh, accomplir ses missions de vie. Donc quand tu lui enlèves ça, il n'est plus un être humain. Quelqu'un qui a travaillé 30 ans, bon, voilà. Donc euh, moi, je connais plein de retraités qui souffrent de, de ça. Mais euh, voilà ce que je voulais dire sur euh, ce, ce point-là.